Salut On se trouve pour un nouvel épisode, on est sur Good Game Empire. L'invasion nomade s'est finie ce matin. Allô, une petite récompense, j'ai fait 104 000 points, c'est plutôt pas mal. Hop, on va prendre les rubis. J'ai rejoint une nouvelle alliance qui s'appelle les par un, et ils étaient dans les 5 premiers ça c'est plutôt chouette et du coup j'ai terminé on voit pas à combien j'ai terminé j'ai monté à 3000 points au cas où ce soit utile en dépensant des tablettes nomades pour euh, avoir euh, ces trucs en particulier ça à mon avis c'est bérimont gagné alors chez vous du coup j'ai à nouveau 7000 points ah faut que j'attende, je voulais racheter encore des, des trucs de la roulotte, ah il y a la roulotte, mais il vaudrait mieux que je, je dépense tout d'un coup, donc on va les garder pour un prochain épisode. Euh, on, on fera 40 tirages. J'aimerais obtenir quelques outils de euh, ceux qui vont là, de production de nourriture, ce serait quand même plutôt sympathique. Euh, voilà voilou. Guerre des royaumes. On va la commencer. Pour l'instant, j'ai pas tellement de choix sur les difficultés. Je peux faire intermédiaire plus, c'est déjà pas mal. Et si je monte à. Hop, hop, hop, hop. Si je monte à 9 millions, j'aurai tout collecté. Sachant que les récompenses les plus intéressantes, elles s'arrêtent à 7 700 000. Sachant qu'en pratique, je fais généralement autour de 10 millions avec les drapeaux. Donc, euh, du fait que j'ai acheté des... des trucs aux nomades. Je dois être un peu en négatif. Ouais, pas mal. faut que je dépense mes soldats relativement rapidement. Dans un des châteaux, ça doit être le dernier. Où c'est full. Non, pas full, mais avec beaucoup beaucoup de frondeurs. Que j'ai acheté. Et dans mon château principal, je me suis acheté surtout des queues de cheval. 12 000. Je devais en avoir 2000 un truc comme ça. Le truc qui me fait le plus monter de niveau en ce moment, c'est gagner de la gloire. Voilà. Donc, euh, les étrangers, comment j'attaque Juste histoire de donner un exemple, on va... Il y aller en mode rapide, je vais qu'il n'y a pas une petite forteresse à prendre. Non, apparemment pas. Nouveau matchmaking, évidemment. Espionnage réussite. Alors, ils sont 4000. C'est un peu costaud. On va attaquer depuis.. Non, peu A priori, un peu, peu n'importe où, c'est pas très très grave. Alors c'est pas les, les meilleures conditions parce qu'il y a pas mal de monde sur le flanc. On a 5 vagues depuis que débloqué la V5 au dernier événement. On va prendre... Alors, mes commandants sont pas corrects pour l'instant. 3, 4. Lui, c'est le nomade. Et on va plutôt prendre envahisseur. Je crois que j'en ai un qui est plus costaud, c'est lui. Alors, on va laisser une étoile à l'autre. Hop. Quel Locustuyo. Qu'est-ce que j'ai comme troupe Surtout des distances. Ça sera pas gênant. Tac, tac, tac, tac. Euh on a dit qu'on prenait celui-là, c'est plus nomade maintenant je ne vais pas renommer mais... euh... on va attaquer 4000 troupes, on va attaquer à peu près full donc euh... on... on va faire une vague automatique à reproduire partout avec des drapeaux et ensuite sur les premières vagues on va potentiellement redimensionner donc on va mettre des 6% parce que 4000 ça commence à être du costaud euh, et pas des 8%, on va dire qu'on va garder les 8% pour les plus, les plus costauds encore. Hop, une fois que vous avez fait ça, en tout cas moi c'est ce que je fais, j'enregistre la vague, je la répands partout. Et ensuite je sais qu'il me faut du monde costaud à l'avant, et donc ça ça dépend du nombre de soldats. Là ils vont rencontrer 38 bonhommes. Euh, là j'ai pas bien fait. Euh, on va remettre. Hop, on recommence. Donc là, comme il y a beaucoup de distance et quand même relativement pas mal de mêlées on va leur mettre une vague avec à la fois des trucs, des engins anti-distance et à la fois des engins anti-murs de ce côté là on va faire pareil sauf qu'il n'y a que 5 distances donc on va mettre juste engins, mur, porte et pas taper sur les distances et là en revanche il y a beaucoup de monde et donc je pense que les, les les gars on va pas les avoir à la première vague donc déjà on va mettre des unités un peu plus costaud et ensuite on va leur laisser au moins deux vagues on va dire 2 vagues et demi et après, je vais dans l'autocomplétion, je choisis événement, paf. Donc sur les vagues, pour maximiser le nombre de points de gloire, tant que j'ai beaucoup d'échelles mobiles, je remets à fond pour que j'utilise autant d'engins que possible. Sur cette vague-là, j'ai pas mis d'engin distance parce que je considère qu'à ce niveau-là, il ne va pas rester beaucoup de distance, qu'il y a peu de chances qu'ils arrivent jusque là. Par mesure de sécurité, on va quand même mettre des bonnes troupes. Euh, de ce côté-là, on est bon. On va mettre plus de trucs de porte parce que c'est le centre et que je peux. Ah non, c'est pas ce que je devais faire, Oups. on n'est pas obligé, on peut se permettre de remettre des bannières Alors, et de ce côté là, plein d'échelles, voilà, mon attaque est prête On va la lancer en mode normal, de toute façon en mode rapide, j'ai pas le courage d'attendre avec vous Voilà, un petit tour à mon deuxième château, le plus important on va dire ça n'a pas tellement avancé au niveau décoration. En revanche, j'ai fini complètement les serres reliques au niveau 20. Les autres, je n'ose pas trop les monter. Il y a eu une mise à jour récemment qui, entre autres, a bouleversé les festins. Moi, par défaut, quand je faisais un festin, je prenais je mettais, hop, ce clic-là. Je savais que c'était le dernier. Et là, je le lançais. Maintenant, celui-là, il coûte des rubis. Et celui qu'on peut avoir, il est à 800 et il coûte très cher. Malheureusement, moi, je me fais bien avoir parce que j'ai que j'ai un tout petit peu moins des 150 de stockage et donc du coup quand je veux lancer un festin, je suis obligé de lancer celui-là et je ne peux pas lancer celui-là, et avant j'avais 600% pour 60 000 non, 80 000 et maintenant j'ai 500% pour 100 000 donc quand je serai plus fort, ça me sera utile mais pour l'instant, je suis perdant alors ça ça mérite je ne me pas il faut savoir que sur mon téléphone, j'ai désactivé les animations. Et du coup, je ne voyais pas que j'avais aussi une flamme là. Bon, c'est de là que je vais virer les maisons. Bref, la suite au prochain épisode...